Alors j'espère que le film vous a plu. Avant de passer la parole à notre, à notre invité Sébastien Boulet, je voulais juste... Alors le réalisateur est reparti, hein, il est resté au festival que quelques jours, il n'a pas pu venir, hein, sinon on avait échangé un petit peu avec lui. J'ai quand même quelques informations à vous donner sur, sur, sur ce film, très rapide. Donc c'est un jeune réalisateur de 33 ans. Euh, qui en fait euh, a fait des, ses études en qui est espagnol, qui fait ses études en Espagne et qui a eu... Euh, qui est partie dans le, dans le camp que l'on voit euh, pour euh, enseigner d'abord en tant que volontaire, enseignant volontaire à une petite école de cinéma, vous pourrez peut-être nous en dire plus sur cette école de cinéma, et euh, lors de euh, ce, ce, ce, ce premier séjour, il a euh, commencé à donc, animer des ateliers avec des jeunes, euh, des jeunes gens du camp, euh, pour faire des films, leur apprendre à com comment faire des films. Et euh, il a eu comme première idée, de, il, lui, il avait envie de faire un film sur le rapport à la mécanique aux voitures. Il était Cette obsession de la voiture, cette, cette virtuosité de la, de la mécanique que l'on voit bricoler des téléphones, des moteurs, etc. Donc il était parti sur cette idée-là et euh, en animant son atelier, en enseignant, il a rencontré les trois jeunes gens que l'on voit là, et notamment la jeune femme, euh, et il a bien senti que c'était presque un personnage en soi, hein, cette jeune femme, et du coup c'est comme ça qu'est né euh, le film que vous voyez, qui a été tourné en fait sur euh, trois fois deux mois, il est retourné deux mois, euh, trois années de suite dans le camp, donc il y a une, une évolution dans le temps que l'on sent peut-être pas tant que ça, parce qu'il ne met pas de carton, mais on voit quand même qu'il y a une évolution. L'un qui part en Espagne, l'autre qui revient. Et, et du coup, voilà, ce, ce film s'est construit comme ça... Euh, euh, au fil du temps, et je, je rajoute juste une toute petite chose c'était qu'il ne parlait pas la langue et que du coup, il a découvert un petit peu. Euh, voilà, il a découvert euh, plutôt après. Je pense qu'il y avait un interprète sur le tournage, mais c'est surtout au montage, lorsqu'il est revenu avec toutes ses scénettes, qu'il dit qu'il a été très surpris par en fait l'humour. Euh, je pense qu'on a tous été sensibles à y a des moments vraiment euh, cocasses et qu'en fait, ça, pour lui, ça avait été un peu la deuxième surprise. Il avait. Il avait ce très beau matériau filmique qui rentre pour le monter et il se rend compte qu'en fait, par ailleurs, il y a des dialogues, etc., par, parfaitement euh, amusants et que du coup, ça porte aussi le film. On, on est très attaché euh, au personnage qui se dessine. Voilà, je ne vais pas aller plus avant euh, et je laisse tout de suite la parole à, à, donc à, notre, à notre invité. Merci. Alors, je, vous m'aviez demandé de faire des commentaires sur le film. C'est un peu difficile parce que le film est très, très riche. Moi, je l'ai ai beaucoup aimé. Je le trouve très, très beau. Et, et donc, il y a beaucoup de choses à dire sur ce, sur ce film. Euh, simplement, quelques éléments moi, qui m'ont qui parlé, qui m'ont intéressé dans ce, dans ce film. Tout d'abord... C'est un film qui est assez original euh, du fait qu'il ne, ne traite que de la jeunesse. et il, On n'est avec des jeunes tout le temps. Et ça, c'est assez nouveau dans la filmographie sur le Sahara occidental. Euh, on est aussi assez loin des discours ou des, des rhétoriques politiques euh, euh, sur le Sahara, sur le conflit, sur la lutte, etc. Là, c'est en, en, en arrière-plan, évidemment. Mais euh, on, est, on est vraiment sur les jeunes, sur leur... Euh, sur leur quotidien, sur leur situation, sur leurs désillusions, sur leurs émotions. Et ça, je trouve ça fantastique. Et c'est assez nouveau. Euh... Moi, j'ai trouvé le film assez poétique. Et c'est bien parce que la société Sahraoui et les sociétés ouest-sahariennes sont des sociétés où la poésie aussi est très importante. C'est un mode de communication essentiel, en fait. On communique beaucoup de choses, on transmet beaucoup de choses par la poésie. Euh, L'amour, le sentiment amoureux, mais aussi la politique, les technologies. Hein, on, on transmet aussi des, des savoirs techniques par la poésie, etc. Donc c'est vraiment un, un média, un mode de communication. Là, on ne s'en rend pas beaucoup compte dans le film, mais euh, en tout cas, voilà, c'est un film qui est euh, globalement euh, poétique. La poésie des lieux, et elle est importante aussi. On a ce qu'il faut, qu faut avoir aussi à l'esprit, c'est qu'on a une société de tradition nomade ou de culture nomade avec une histoire nomade. On voit à un moment ces, ce folklore quasiment bédouin. Il euh, qu euh, y a quelques images là-dessus avec des types montés sur des chameaux, etc. Euh, donc un héritage culturel très fort pour les Sahraouis. C'est la tente, c'est les chameaux, c'est euh, la poésie. Euh, mais ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'on se demande un petit peu finalement ce qu'ils font de cet héritage. Eux qui sont euh, jeunes, qui sont nés, encore une fois, après le cessez-le-feu de 1991, qui ont grandi dans des camps de réfugiés, qui sont des in donc des, des réfugiés. Euh, donc voilà, comment, comment ils gèrent ce, ce passé nomade ou euh, cette, euh, cette culture nomade par la, par la voiture, peut-être ouais, par, par la, la voiture, la... exactement. Alors, il y a, y a une tension dans le film entre le mouvement et la fixité voilà, ou la sédentarité. Il euh, faut quand même dire, alors là on ne le voit pas beaucoup dans le film, sauf sur une photo à un moment donné, on le voit lui enfant euh, au bord de la mer, mais c'est donc sans doute en Espagne, puisqu'il y a beaucoup d'enfants sahraouis qui ont, euh, qui, à travers des échanges dans la solidarité internationale, qui ont la chance d'aller chaque été euh, en Europe euh, accueillis dans des familles, etc., pour avoir un bilan de santé, pour... Euh, passer pour visiter des pays européens, etc. Donc il y a des échanges comme ça avec des enfants qui partent des camps chaque été. Donc c'est aussi des jeunes, là on les voit beaucoup dans la fixité, c'est aussi des jeunes qui voyagent. Il faut aussi savoir que la plupart des jeunes Sahraouis, enfin beaucoup en tout cas, font leurs études secondaires, le collège, à l'extérieur des camps, en Algérie notamment, beaucoup aussi à Cuba, Enfin, pendant longtemps, moins maintenant, mais euh, pendant longtemps, les jeunes Sahraouis des camps partaient à l'âge de 12 ans, de 13 ans, à Cuba pour faire leurs études. Et ils revenaient 10 ans, 13 ans, 15 ans plus tard. Voilà. Sans, sans, sans rentrer. Euh, donc c'est aussi euh, les jeunes. Euh, euh, la plupart d'entre eux sont sortis quand même des camps. Ils sont allés en Algérie. Certains ont étudié en Libye, etc. Et puis après, il y a l'Europe, effectivement. On a parlé du triple exil, l'exil dans les camps, puis l'exil à Cuba ou dans un autre pays euh, du Maghreb. Et puis ensuite, l'exil en Espagne, quand, on, quand une fois revenu dans les camps, on se rend compte qu'on n'a pas forcément d'opportunité pour faire sa vie. Et c'est ça qui est intéressant dans le film. Euh, c'est qu'il est, est question de, euh, bah, effectivement, de ces jeunes qui essaient de se construire une identité. Bon. Euh, en tout cas, qui essaient de se construire une place une place dans leur société, dans les camps, mais aussi une place dans le monde, puisqu'on voit bien que dans les camps de réfugiés, le monde aussi vient dans les camps. Le monde vient jusqu'à eux, on le voit bien à travers son regard, quand il, parle à il part accompagner des Nasraniyat, euh, il, est, voilà, il est devant des, euh, des Européens qui viennent, qui viennent parfois s'amuser, qui viennent se distraire aussi, il ne faut pas se le cacher, ça existe aussi. Euh, voilà, et donc on vient, on fait des films, on prend... Les jeunes sahraouis en photo, c'est exotique, etc. Il y a de ça, et c'est ça, c'est ça qui est aussi intéressant dans le film. Il y a des jeux de miroir comme ça euh, qui sont euh, qui sont très euh, qui sont très fidèles, je trouve, à ce que l'on peut observer effectivement dans les camps. Moi, je n'y suis allé que trois fois, donc je ne connais pas forcément très très bien, euh, évidemment, les camps. Mais euh, voilà. Donc aussi, on est connecté au monde extérieur. On, on, on le voit. Ah, c'est les téléphones portables, les, euh, les euh, ordinateurs euh, derniers écrits euh, et c'est WhatsApp, c'est WhatsApp, donc on est, euh, on envoie, du, on envoie euh, des paroles, ça j'ai beaucoup aimé aussi dans le film, euh, toute la filmographie sur le Sahara occidental, enfin, j'en connais qu'une petite partie, euh, n'est pas, euh, on n'a pas forcément la langue des, des Sahraouis, le Hassania qui est un arabe dialectal euh, qui est propre à la région. Et à la Mauritanie aussi, le Hassaniya. Donc on est dans un institut de langue, donc c'est très bien que vous ayez projeté ce film ici. Euh, le Hassaniya a été enseigné à l'INALCO il y a quelques années, d'ailleurs. Euh, et donc on, on envoie aussi ces paroles en Hassaniya par WhatsApp, on s'enregistre, etc. Donc ça aussi, c'est très... Vous allez me dire, ça c'est partout, mais euh, pour les campements, le téléphone portable, etc. c'est très, très important. Donc on est dans un monde connecté. On est dans un lieu qui n'est pas vraiment un lieu... Est-ce est que c'est un non-lieu, comme ont dit euh, certains anthropologues euh, Ce que je n'ai pas dit en introduction aussi tout à l'heure, c'est que ce qui est intéressant, ce qui est très original aussi de ces camps de réfugiés, c'est qu'il y a un, aussi un État. C'est un État en exil. Voilà. Donc, on le voit. Il y a les drapeaux qui sont partout, etc. Il y a une administration, il y a des hôpitaux, il y a des infirmiers. Ce qui est très intéressant dans euh, l'histoire euh, des, des Sahraouis, c'est qu'ils ont inventé Dès leur, euh, leur exode dans le sud-ouest algérien, ils ont inventé un État, euh, un État qui aujourd'hui fonctionne avec un président, euh, euh, un premier ministre, des ministères, euh, etc. Donc ça, c'est même surprenant. Quand on va dans les campements, on voit le HCR, ok, mais il y a aussi une administration qui vous accueille, il y a un protocole, il y a tout ça. Donc c'est très organisé. Donc c'est pas vraiment un non-lieu. En même temps, c'est un lieu auquel on a du mal à s'attacher, en tout cas on ne veut pas forcément s'y attacher parce qu'on est en exil. Donc on ne veut pas s'attacher au lieu, à ce lieu-là, euh, parce qu'on attend le retour euh, au Sahara occidental, dans le territoire qu'on a perdu, où mes parents sont nés, où ils ont, où ils ont, euh, dont ils sont partis. Euh, moi je ne connais pas ce territoire, mais enfin, les jeunes dans le film, mais euh, mes parents en sont partis, etc. Donc on attend toujours le retour. Alors ce qui est très intéressant aussi actuellement, là, notamment depuis quelques années, et on le voit aussi bien dans le film, l'électricité. Alors ça paraît anecdotique, mais ça change tout. A mon avis, ça a changé la démographie des camps, parce que, en fait, euh, bah, de plus en plus de familles ont le courant, même si c'est parfois un peu faible. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'on ne construit plus en briques, euh, parce que les Sarawis ne voulaient pas utiliser de ciment il y a encore quelques années, parce qu'on n'est pas chez nous, donc on ne construit pas en dur, enfin, on ne construit pas des choses pérennes, mais maintenant, avec l'électricité, on a des gens qui sont en Europe et qui commencent à rentrer dans les camps, ou qui passent une partie du temps en Europe et une partie du temps dans les camps, où ils laissent leur famille dans les camps, et les hommes vivent en Europe ou ailleurs, mais souvent en Europe, en Espagne notamment, en France aussi, et donc on fait plus dallers venues Et donc, quelque part, les camps qui... Alors c'est un petit peu un sujet sensible, hein, mais les camps qui vraisemblablement étaient un petit peu en train de se vider par euh, l'émigration, euh, aujourd'hui, à mon avis, sont en train un petit peu de, au contraire, de se, de se repeupler un petit peu, même, même temporairement. Là, quand j'y étais au mois de mars, il enfin, y a une semaine, en fait... Il y avait aussi beaucoup de familles qui partaient euh, passer quelques semaines dans euh, ce qu'on appelle les territoires libérés, c'est-à-dire dans la partie du Sahara occidental qui est sous contrôle du, du front polisario. donc la partie est où euh, les gens vont euh, avec leurs troupeaux euh, ou, ou quelques animaux quand ils en ont, passer du temps sous la tente, etc. Donc ça, c'est un phénomène aussi qui est un petit peu nouveau. Donc on occupe le territoire. Il y a quand même un lien avec ce qu'ils appellent les territoires les territoires libérés. Euh, c'est la terre, c'est une partie du Sahara occidental, donc c'est notre terre, donc on y va, on occupe le terrain. En revanche, c'est difficile de s'y installer euh, longuement parce qu'il n'y euh, a pas forcément de, de ressources en eau, euh, etc. Et puis, on ne s'y installe pas parce que, de toute façon, le territoire n'est pas, n'a pas encore... Euh, obtenu euh, voilà ce que ce que l'on attend c'est-à-dire un référendum d'autodétermination etc donc pour l'instant on reste dans les camps on reste des réfugiés puisqu'on n'a pas obtenu euh, nos droits voilà donc c'est vraiment intéressant voilà c'est le lieu où l'on habite le lieu qu'on occupe euh, tout ça je, je trouvais ça très riche bon quelques je sais pas combien de temps il me je ne veux pas monopoliser on, on ouvrira les questions à la, la parole mais euh, voilà, en gros, c'est ça. Quel futur, quel futur, on essaie de s'inventer. On voit bien que ce jeune n'a bon, pas envie finalement d'aller en Europe, mais à un moment donné, il le fait parce que sa mère était malade, parce que voilà, il le fait. Et bon, euh, ce qui est intéressant aussi avec la jeunesse, puisque c'est un film sur la jeunesse, euh, nous, lorsqu'on y était avec un collègue il y a, il y a quelques jours, on s'intéressait notamment aux histoires de, de transmission intergénérationnelle. Ces jeunes, le problème de ces jeunes aussi, c'est qu'ils sont nés après le cessez-le-feu. Ils n'ont pas connu la guerre. Ils ne, se sont ba... Ils ne se sont pas battus alors que leurs parents se sont battus avant 91, avant le cessez-le-feu. Euh, les hommes étaient à la guerre. Et il y a eu, comme le dit une femme à un moment donné, on a tous des martyrs dans nos familles. Il y a eu beaucoup de, de morts. Et les femmes étaient dans les camps. Ce sont les femmes. Depuis 76, depuis l'exode en 76, euh, on a inventé un État, mais on a inventé un État dans un no-man's land. Donc, en fait, ce sont les femmes sahraouis qui ont bâti les camps avec leurs mains. Euh, c'est elles qui ont construit des hôpitaux, des écoles, etc., avec la terre. Euh, les hommes étaient au front. Euh, et là, on voit bien aussi dans euh, le film, on voit bien aussi la place des femmes. Hein. On dit, euh, Hassania, on dit « met les femmes, donc c'est des, des femmes qui sont très... Euh, qui ont du tempérament, et là, l'actrice, enfin, c'est pas une... Un personnage, je voilà, pense qu'on va dire personnage. personnage. Voilà, tout à fait intéressant, de ce point de vue-là, c'est central. Les femmes, aussi, dans cette société nomade, les femmes, c'était la tente. Pas la tente, la tente. Euh, la tente. <rire> et la tente, c'est, au Sahara, c'est la vie sociale. Il n'y a pas de vie sociale sans tente. Donc, en fait, c'est les femmes qui permettaient la vie sociale. Et donc elles ont une place dans la société qui est totalement euh, qui est énorme. Et les hommes tournent autour des femmes. Les hommes Là, voient, on voit bien qu'elles régentent son petit monde. Euh... Exactement. Et les hommes parfois disent, de toute façon, nous, on n'est que des invités ici. Même un, même un, un père de famille. De toute façon, moi, je suis un invité ici. Alors Ce qui est intéressant, c'est que jusqu'au Cessez-le-feu de 91, les hommes étaient au front. Donc, en fait, dans les campements, il y avait essentiellement euh, des femmes et, une fois, et donc elles ont renforcé cette place, elles l'ont manifestée d'autant plus euh, fortement. Lorsque les hommes sont rentrés après 91 du coup les rapports de genre ont été complètement bouleversés par rapport aux années de guerre. Euh, et donc il a fallu que les hommes, les femmes composent pour réapprendre aussi à vivre ensemble, etc. Donc ça aussi c'est pas simple. Et là on voit bien les jeux aussi de séduction. Euh, qui sont très intéressants, je trouve, dans le film. Il y a même un poème, on a vu aussi la Land Rover, je terminerai là-dessus, parce qu'il y a tellement de choses à dire que je risque de vous fatiguer. Mais il y a la Land Rover, c'est une petite anecdote, mais la Land Rover, effectivement, pour les Sahraouis, c'est quelque chose d'important, et on dit on « krambiha dit, pour la Land Rover, donc c'est la, la chérie, quoi. « qu on, dit, on dit ça pour un enfant, par exemple, qu'on qu va choyer, et effectivement, la Land Rover pour les Sahraouis, pendant la guerre notamment, c'était euh, tout, quoi. Et c'est les Land Rover qui ont transporté certaines familles durant l'Exode du territoire espagnol, du Rio de Oro, à l'époque encore espagnol, jusqu'à euh, jusqu Tindouf. Donc effectivement, la Land Rover, c'est celle qui a permis euh, de continuer à, à vivre, à se battre, etc. Donc, euh, voilà, il y a même un poème très célèbre d'un poète très connu dans les campagnes qui s'appelle Beyoubo, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, qui est dédié spécifiquement à la, euh, à la Land Rover de, de combat, puisque la Land Rover de combat a été... Euh, on avait enlevé le, la partie haute, en fait, les, les vitres, quoi, en fait. C'était un Land Rover aplati comme ça, qu'on appelait euh, Dreymizat. Et donc, il a dédié un poème à cette voiture, etc., qui était un peu féminisée, en fait, hein, dans, ce, dans ce poème. Euh, voilà. Donc euh, non, un film moi qui je trouvais très très très riche et euh, dont on tout, pourrait tout discuter. Il un regard longtemps. sur le sur le cinéma, enfin il y a beaucoup de, de ouais. clins d'œil au cinéma. Il raconte d'ailleurs le réalisateur que lui il arrivait avec toutes ses références occidentales de films ouais. qu'il a vu et il est arrivé dans cette école où en fait eux ils ont quasiment rien vu, ouais. et du coup c'était passionnant de, de voir comment ils auraient tourné telle ou telle scène. Enfin, je ne vais pas monopoliser la conversation, j'ai un micro. Si vous avez des questions à poser euh, euh, à notre bah, discuter, invité, voilà. ou discuter, euh, ouais. ou votre ressenti du film, surtout, euh, levez la main et le micro vole à vous, tout de suite. C'est toujours le premier qui doit se, qui doit se sacrifier. En fait, je voudrais savoir aussi qui se ravitaille, la ville la plus proche. Est-ce qu'il voilà, n'y a, a, a pas de commerce là Oui, alors la ville la plus proche, c'est Tindouf. Euh, alors ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est en fait, il y a cinq campements. Mais ces campements sont, euh, sont, euh, peuvent être assez, euh, assez éloignés les uns des autres, parfois d'une vingtaine ou d'une trentaine de kilomètres. L'un des campements qui s'appelle Darla, en fait, les campements portent les noms des villes qui sont actuellement sous euh, occupation marocaine, dans la partie qui est sous occupation marocaine. Donc ils ont gardé les noms des villes du territoire perdu euh, et avec lesquelles ils ont nommé les campements où ils vivent. Mais euh, donc ces campements se situent à, à une trentaine, quarantaine de kilomètres de la ville de Tindouf, donc dans le sud-ouest d'Algérie. La ville de Tindouf, c'est une ville avant tout... Enfin, il a été pendant longtemps, d'après ce que je sais, une ville militaire. C'est la deuxième région militaire de l'Algérie. C'est une région stratégique. C'est près de la frontière marocaine, mauritanienne, malienne. Voilà. Donc, c'est une ville importante. Et économiquement aussi, là, je crois qu'ils ont découvert où oui, ils s'apprêtent, les Algériens s'apprêtent à exploiter des mines de. Je ne sais plus quel, métaux, quel métal à proximité des campements. Donc une, la ville de Tindouf, c'est hallucinant. C'est une ville qui est en pleine, en pleine explosion aussi démographique. Quelles sont les possibilités d'emploi pour les jeunes sur place et quelles sont les, les ressources de, de, de la population bon, Il y a un peu d'élevage apparemment, je pense qu'il y a pas mal d'aide des, des Nations Unies, il y a les immigrés qui envoient de l'argent, mais sinon, euh, qu'est-ce qu'il y a comme emploi, comme richesse, comme... Euh, Comment tourne l'économie ouais. bah Là on voit bien hein, dans le film, euh, Bon, la débrouille. Euh le le commerce la mécanique etc donc d'après ce que je sais hein, d'après ce que j'ai lu euh, euh, en fait c'est après le cessez-le-feu euh, on est euh, on, on a quand même une société au départ ou un, comment dire un un environnement politique au départ qui est une révolution hein, euh, le, le front polisario euh, euh, voulait libérer le territoire le territoire euh, occupé mais aussi transformer la société. Donc une révolution sociale anti-tribale, anti-hiérarchie statutaire, anti-prônant l'égalité homme-femme, etc. Donc ça, c'est intéressant. Ça a été bien étudié par, par, les, par certains anthropologues. Euh, mais donc il y a eu la guerre et là tout était euh, tout était euh, dédié à la lutte etc. Puis après 91 il y a eu quand même une ouverture économique et puis là les gens effectivement ont commencé à faire du business, euh, à monter des petits commerces, à aller vendre des choses en Mauritanie. Euh, il y a un peu de contrebande, il y a le pétrole algérien, il y a euh, qu'on peut acheter et revendre. Il euh, y a le business des voitures qui viennent d'Europe. Là, on voit bien que c'est un réceptacle euh, à carcasse, euh, <rire> en tout cas à voitures euh, fatiguées qui viennent, qui viennent d'Europe. Voilà. Donc ça, c'est tous les petits business. Après, d'après ce que je sais, le, le, la République arabe sahraouie démocratique, la RASD, a effectivement des administrations dans lesquelles elle essaie de... Euh, d'employer euh, des jeunes, notamment des jeunes qui sont bien formés et qui rentrent de Cuba, euh, euh, d'Algérie ou d'ailleurs, euh, en leur donnant des, des boulots. Mais ces boulots sont souvent, évidemment, très mal, euh, très mal payés. Mais ça fait partie aussi du service. Alors, quel est le budget de ces, de ces administrations C'est euh, dérisoire, hein. dérisoire, je pense. Donc, euh, voilà. Après, il y a aussi l'armée qu'il faut euh, essayer de maintenir... Euh, maintenir debout. Donc il y a de l'aide internationale. Il faut dire qu'après euh, la crise en Espagne, la crise économique en Espagne en 2008, enfin dans les années 2007-2008-2009, l'aide humanitaire vers les campements a été, je crois, divisée par deux. Enfin c'était... Euh, donc euh, voilà. Donc effectivement, l'économie dans les, dans les camps, elle est, elle, elle est largement aujourd'hui euh, sous perfusion euh, euh, de de l'émigration, le, euh, voilà, dans, dans la mesure où la voie diplomatique euh, piétine, ouais. est-ce qu'il y a des volontés de, de reprendre le, le combat ?– Alors justement, c'est ça aussi qui est intéressant chez les, chez les jeunes. Là, on ne le voit pas dans le film, mais, mais c'est bien aussi qu'on ne le voit pas quelque part. Il euh, y a effectivement, pour les jeunes, pour les jeunes hommes notamment, c'est... Euh, euh, soit on reprend les armes soit euh, soit on, soit, on, soit on quitte euh, soit on quitte les camps il a, a pas bon sauf que pour l'instant la reprise des armes n'est pas euh, encore officiellement euh, euh, à l'ordre du jour mais euh, effectivement on sent chez les jeunes qu'il y a de... encore une fois il y a un peu une frustration d'avoir c'est pas ces parents qui euh, euh, qui, euh, leurs parents qui leur disent, voilà, on a, nous on s'est battus, on a des martyrs, on a tout ça. Donc c'est vrai que pour eux, je pense que c'est quelque chose de très difficile d'être coincé dans les camps et d'être euh, voilà, inactif. Euh, donc ça, c'est effectivement, c'est un débat qu'il y a beaucoup euh, euh, chez, euh, chez les jeunes. Alors il y a aussi des jeunes, donc, nous on a fait des entretiens la semaine dernière avec des jeunes qui prônent aussi la non-violence, euh, et qui euh, veulent euh, vraiment s'attacher à ça et qui veulent continuer à, à travailler de, dans cette voie-là. Mais euh, d'après leur, euh, leur propre avis, euh, ils sont quand même assez minoritaires parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de jeunes qui en, qui en ont marre et qui veulent, euh, qui veulent une solution parce que ça fait quand même 43 ans que ces camps existent. Et, euh est — Est-ce que vous avez constaté sur place une tentation chez certains jeunes de, en direction d'un islamisme pur et dur et voire rejoindre euh, euh, des, des courants ouais. en, en Tunisie, en Libye ou ailleurs ?— ouais. Alors bon, moi, je, encore une fois, hein, je ne suis pas... Euh, je ne suis allé dans les camps qu'à euh, qu trois reprises pour des, des séjours très courts. Euh, je sais que ça a été une, ça a été une, euh, comment dire, une préoccupation euh, réelle à un moment où ACMI euh, était assez actif euh, au Normali, euh, en Mauritanie, euh, enfin ACMI, ou euh, en tout cas des jeunes radicalisés. Euh, donc ça a été une vraie pré préoccupation. Il y a eu une prise d'otage, je crois, en 2008, dans les campements de réfugiés, de jeunes humanitaires euh, espagnols, Bon, voilà, en fait, ils, se sont, ils ont, ils ont euh, réussi à, à rattraper le type qu'avait... Ils ont réussi à rattraper les otages, etc. Le type a été rattrapé, jugé. Bon. Mais euh, effectivement, il y, y a quand même cette crainte qui, qui existe, mais qui n'est pas forcément très... Je trouve, hein, dans les campements, qui est pas forcément très visible. Euh, Aujourd'hui, euh, Peut-être moins qu'en Mauritanie, par exemple. Euh, bon, On pourrait dire beaucoup plus de choses encore euh, sur euh, l'islam dans les camps. Il y a beaucoup et, de et malheureusement, à... ce n'est pas de la censure, mais le, si on ne veut pas se faire ouais. enfermer dans le pôle, je suis désolée. Il va falloir que l'on libère euh, la salle. Je vous remercie beaucoup pour votre éclairage. On peut continuer de manière informelle sur le dans la rue. Euh, et en fait, je, non, je précise juste que notre, donc, euh, Sébastien Boulet nous a, avait gentiment apporté des livres, notamment euh, d'anthologie bilingue, de poésie sahraouie et, et des ouvrages, notamment, le, je précise, le dernier que vous avez publié, hein, Sahara Occidental. Donc si vous voulez, alors, encore une fois, je, si vous voulez les regarder, mais pas trop longuement, euh, parce qu'il ne faudrait pas qu'on se fasse enfermer. Et donc, pour nous, le cinéma du réel continue demain. Vous avez les deux films, donc à 18h30, l'immeuble des Braves, euh, bulgare et à 20h, euh, last night I saw you smiling, cambodgien. Euh, donc n'hésitez pas euh, à venir et encore euh, merci beaucoup euh, de votre éclairage et euh, bah, bonne soirée à tous. Merci.